Il ne reste que des mots froissés Dans la voiture j'ai vu le jour se dissiper Puis du haut des toits j'ai regardé les astres brûler Les branches des vignes se sont penchées Comme si elles avaient quelque chose à me raconter Entre chiens et loup, J'ai senti le vent Question. ombres s'endorment et les portes se ferment cachées sous mes Mouvement